Si tu te sens perdu dans ton armoire et qu'il n'y a absolument aucun avis qui correspond au style que tu aimerais porter, je te propose 5 conseils qui t'aideront à y voir plus clair, à t'inspirer du style de tes idoles K-pop et tout ça sans trop casser la banque. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne, donc si jamais ça t'intéresse et eh bien hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine. Aujourd'hui je vais te montrer comment trier ton armoire pour qu'elle corresponde au style que tu souhaiterais avoir et surtout que tu te sentes bien dans tes vêtements. Partie. évidemment avant de commencer quoi que ce soit il faut que tu saches quels sont le ou les styles que tu aimes, tu n'es clairement pas obligé de te cantonner à un seul style, j'ai déjà fait une vidéo sur comment trouver son style coréen donc je te la mets dans le petit i et dans la description comme ça tu peux aller regarder si tu n'as pas encore passé cette étape là, je pense également créer une vidéo qui n'a rien à voir avec la mode coréenne mais sur comment savoir qu'on a vraiment trouvé son style, le style qui nous correspond donc dis moi en commentaire si jamais ça t'intéresse. Pour être au clair avec les styles que tu aimes il faut t'inspirer pour ça fais des moodboards que ce soit sur papier que ce soit sur Pinterest en faisant des tableaux que ce soit en enregistrant des photos sur Instagram en faisant des captures écran etc n'importe quoi le but c'est vraiment d'identifier les vêtements ou les styles que tu aimes et la fameuse étape du tri tu vas prendre chaque pièce de ta garde-robe chaque pièce tu sors tout et tu vas te poser la question suivante. Est-ce que je me sens bien quand je porte ce vêtement Si la réponse est oui, tu gardes. Si la réponse est non, tu mets de côté. Porter des vêtements qu'on n'aime pas, c'est vraiment pas le but on vit qu'une fois, il faut vraiment profiter, le but c'est que tu te sentes bien. Tu dois vraiment avoir ce sentiment quand tu te regardes dans le miroir, de te dire, ah oui, non mais je me sens belle, je me trouve classe, ça me va bien, ça te donne un petit peu plus confiance en toi, tu dois vraiment avoir ce sentiment, limite aurais envie de te poser devant ton miroir ou faire une petite danse ou j'en sais rien, tu dois avoir ce sentiment à l'intérieur de toi, si tu ne l'as pas, ça veut dire que ce n'est pas un bon vêtement pour toi. Tous ces vêtements qui ne te font pas te sentir bien, tu les gardes dans un coin si tu n'es pas sûr. Ça te permettra ensuite de pouvoir les récupérer si jamais tu en as besoin et que tout d'un coup tu veux récupérer un pull ou je ne sais quoi par contre si tu es sûr de tes choix tu peux soit les donner ou les revendre et avec cet argent là t'acheter des nouveaux vêtements qui te plairont et également un autre conseil qui selon moi est très important ce n'est pas en ayant énormément de vêtements que tu vas trouver ton style c'est quelque chose que je pensais énormément avant mais c'est faux j'étais toujours en mode ah il me faut plus d'habits ça va m'inspirer j'aurai toujours de quoi porter je vais trouver mon style etc non en fait non <rire> Ce qui est important en fait C'est d'avoir exactement Les pièces qui te manquent et qui te faut. Et ces pièces là peuvent être réutilisées sans cesse dans des nouveaux looks et ça te permet de rester dynamique et de toujours pouvoir créer et être créatif avec tes tenues en te cantonnant à ces pièces là. Donc clairement être à la mode, être stylé n'importe quoi ça n'a rien à voir avec le nombre de pièces que tu as. Et au passage si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. Et justement en lien avec mon point précédent, une fois que tu as trié ton armoire, commence à créer des looks avec les vêtements que tu as. Et crée ces looks là en t'inspirant des mood boards que tu as créé précédemment. Évidemment c'est clair que tu n'auras sûrement pas exactement les pièces qui correspondent au style que tu veux qui correspondent au look que tu aimerais avoir c'est évident mais il faut bien commencer quelque part et commencer à travailler avec tes vêtements. Essaye donc de t'inspirer et voir comment ça peut marcher avec les vêtements que tu as là. Le but c'est vraiment que tu t'habitues à porter tes vêtements à styliser tes vêtements, à essayer d'en tirer le maximum déjà avec ce que tu as vraiment dans ta garde-robe et qu'au fur et à mesure tu puisses découvrir justement ce qui te manque Tout ça c'est important aussi pour ne pas acheter sur un coup de tête, il faut travailler avec ce que tu as déjà et que tu te sentes à l'aise avec vêtements actuels. Au fur et à mesure que tu pourras identifier clairement les pièces qui te manquent, là tu te diras ah mais oui mais c'est clair cette pièce là c'est celle qui me manque dans tous mes looks, je sais pas par exemple on va dire un blazer rouge, tu diras oui mais en fait il me le manque à chaque fois, et ça pourrait changer toutes mes tenues, je pourrais l'utiliser plusieurs fois, c'est vraiment la pièce qui me manque alors là tu te dis oui on va aller acheter ce blazer rouge qui me manque. Le but c'est pas que genre, dans trois semaines elle soit abandonnée dans un coin et qu'on n'en parle plus, tu dois vraiment avoir un peu te sentir, te dire purée mais en fait le truc qui me manque tout le temps, qui me saoule parce que je pas et du coup là ça veut dire quand tu, tu as un peu cette sensation là c'est que oui c'est vraiment une pièce dont tu as besoin et qui te servira, ça permet de consommer moins et en réfléchissant plus et ça veut également te permettre d'explorer plusieurs styles sans rester un peu coincé dans un seul. Évidemment, ça reste logique que tu n'es pas obligé d'aller dans l'extrême d'un style, je sais pas par exemple si tu aimes le mignon on te demande pas d'aller t'habiller en lolita, tu prends par exemple juste les éléments que tu aimes dans ce style là, tu prends quelques petits boules et Enfin, les éléments dans lesquels tu te sens confortable pour toi, tu les prends, tu les utilises, tu peux mélanger avec d'autres styles, enfin, franchement il n'y a aucune règle, tu fais ce que tu veux et tant que tu te sens bien c'est le principal, le reste on s'en bat les steaks complètement. Et si le style coréen c'est celui qui t'attire le plus, j'ai une playlist complètement dédiée donc tu peux aller la regarder ou sinon tu peux visionner un autre de mes contenus. Allez, salut